Qu'est-ce que tu fais je, fais? je fais la poilade des insoumis. La casserolade. La casserolade? Non, c'est la poilade. Vous avez vu ce qui s'est passé, les gars, en Catalogne? Ah ouais Ah oui Putain mais c'est abusé ouais, C'est chaud laisse tomber J'ai ouais, vu ça, là. les images, c'est vrai ouais les, ouais, les gens qui voulaient aller voter, les flics ils les jetaient comme ça Ouais, là. ouais mais tout c'est abusé tous les nanas, les vieilles, fait... vous ah, parlez juste ouais. de la population ouais. Ouais. C'est incroyable ouais, Vraiment, vrai. ça en rien à ouais, Franchement, ça arrive en France, moi je vais voter, mais direct Mais deux fois plus, ouais. même Mais tous les jours, on va Toute voter Toute l'année, gars Ouais, bah je sais ce qu'il me reste à faire pour vous faire voter aux prochaines élections <rire> tu sais que hier là, je suis resté choqué, Là, je me suis retrouvé à la manif des insoumis. <rire> ah, j'y étais aussi. Ah ouais Ouais, grave. Ah bah, je t'ai pas vu. Bah ouais, c'est con. <rire> Et tu trouves pas qu'ils ont changé un peu quand même la gauche bah, quand même, je sais pas, il y a des jeunes, ils écoutent la musique à donjon. Ils sont défoncés va. de chez défoncés. Ouais, oh, c'est bon, c'est pas non, trop mais... à bière, hein, genre défoncé. Oh, bon, non, mais mon voir. gars, il a aucun slogan politique, c'est naze. Quoi Mais oui, bah il si, y avait des slogans politiques, j'étais là. tu euh, on... racontes. Bah, on... raconte, bah si, on, on non, y y se, se défoncé sur là. de la musique, c'est tout. C'est défoncé, Non, mais non, attends, j'étais en plein Bastille, on était là. Bastille, c'est ta nation. T'arrêteras de dire des conneries, toi, tu sera mignon. Bah laisse tomber. C'était à la techno-parade. Quoi eh, maintenant que tu me le dis, là... Ouais, non enfin, franchement, je suis d'accord avec Pierre Laurent, tu vois. Mais, mais il était dans à La, la Réunion été. Il pouvait ouais, pas être à ouais, deux ouais, endroits en même temps. C'est la fête de l'humanité quand même, il me semble quoi. Il... Sa priorité c'était d'être là-bas. C'est le rassemblement de la gauche. Mais, mais n'importe quoi, il préférait être à La Réunion plutôt que se torcher mais la, la gueule avec quoi. tous les ouvriers de Non Paris, mais il y a des tout. priorités, je suis désolé, maintenant la gauche aujourd'hui c'est lui, franchement il devait y aller. C'est comme ça N'importe quoi, et quelqu'un a reproché à Florian Philippot de pas aller à la Gay Pride Non. Le gars il est président, mais il est président des, des patrons, des riches. Tu vois, pas des petits patrons, hein. non, non, non, des gros patrons, des gros industriels. Et lui, tout ce qu'il va faire, c'est uberiser la société, les réduire tout le monde à l'esclavage. Mais pas, pas, pas, pas mais noir, mais blanc, ou mais tout le monde, mais tout le oui, monde est te esclave. Tu te plains pas pour une faute d'un président qui respecte ses promesses. <rire>